des parties colorées est égal à l'intégrale de a f est positif sur l'intervalle ab plus l'intégrale de BAC à c f(t) dt f est négatif sur l'intervalle bc plus l'intégrale de c f(t) dt f est positif sur l'intervalle cd Donc maintenant si on veut calculer l'air entre deux fonctions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 de l'intervalle AB, si f de x est inférieure à g de x, alors l'intégrale de AAB f de x dx est inférieure ou égale à l'intégrale de AAB g de x. Et si la fonction f est positive, alors son intégrale est positive. La valeur absolue de l'intégrale de AAB f t de t est inférieure ou égale à l'intégrale de a à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 L'aire entre cf, l'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à moins 2 et x est égal à 3, est égal à la somme de deux airs, l'air 1, c'est l'air entre cf l'axe des abscisses, et les droits d'équation x égale à moins 2 et x égale à moins 1, qui est l'intégrale de moins 2 moins 1 ft de t, car f est positive sur l'intervalle moins 2 moins 1.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 une unité d'air est égale à 1 cm x 0,5 cm, qui est 0,5 cm2. En conclusion, l'air cherché est égale à 6,5 cm2. Question 2. Calculer l'air A' en cm2 comprise entre les deux courbes CF et CG sur l'intervalle 1,4. Donc, en fait, pour calculer l'air à entre les deux courbes CF et CG, on doit découper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 Et pour consolider ou renforcer votre connaissance en intégrale, nous vous invitons à consulter nos documents complémentaires. Et bon courage.